Serré après. Wow. Oh. Je commence à avoir du mal à respirer Là ça bloque un peu je t'avoue Merde Aujourd'hui on est dans le torac Et on a décidé d'aller essayer de faire un peu de spéléo On en a jamais fait On sait pas du tout à quoi s'attendre Mais je pense que ça va être plutôt marrant Il y a Félix qui a déjà fait la grotte Qui va nous faire visiter tout ça Du coup là on va commencer par une grotte assez simple Ça va être bien drôle c'est dit ah, les gars là En vrai c'est la, la plus simple Ouais c'est la plus yeah. simple. En fait, ouais, t t moi j'aime pas ces trucs là. Avec ta petite lampe, tu vas pas aller loin avec ta petite lampe. <rire> On va tester notre claustrophobie parce que je pense qu'on est tous un peu claustro mais de manière différente. Ah <rires> les gars, je ne sens pas bien. <rire> c'est parti C'est chill là pour le moment faut passer les jambes d'abord. Oh là là. Faut pas trop aller à Basic Fit là. Ah bah. Regardez le bâtiment. Chut What C'est dur Ah c'est long Ouais. Ah c'est humide Ouais je suis chuteuil qui dégoûte la rêves. <rire> c'est ouf quand même que la nature elle est fait des barreaux comme ça. <rire> <rire> ça. C'est quand même incroyable qu'il y ait un lieu comme ça, genre sous terre on est passé sous un petit truc de, de cailloux et là on est dans une espèce d'énorme Ça va partir sur le cul. Ah oui ah oui ah oui C'est le maître de la grotte Là j'ai emmené les gars dans une grotte vraiment facile On va aller de plus en plus dur et il va falloir se filer de plus en plus Ça va être des barres Là il y a une petite étroiture mais c'est très très étroit du coup, vas-y, on va aller explorer ça. Hein. De toute façon, il faut bien tester. Wow. Wow. Ça va Louis Ouais, ah, ça va ouais, C'est vraiment ultra serré là, ça fait, ça fait un peu balisé. C'est la première fois qu'on est dans ce genre de, de conditions. Mais, euh, mais en vrai, c'est quand même kiffant comme expérience. Pour l'instant, les gars, moi je kiffe sa mère. Hein. Ouais, pareil. Ouais, ça va. Ouh il y a, il y a un... ouais, je suis sorti des enfers là, mon pote. <rire> oh, <rire> c'est en direct, Mathieu. Bah, en vrai, c'est stylé, hein. Moi, j'ai ouais, j'ai pas du tout peur là pour l'instant. Ouais. Okay. Euh, ça me fait penser à un moment où on était bloqué dans l'ascenseur avec euh, Mathieu et tout. Et là, il avait fait une mini crise d'angoisse, du coup, ça me fait rire de le voir dans des endroits aussi petits. Maintenant, on enchaîne, on va faire d'autres grottes. What ouais. Je sais plus, c'est continué énormément. Là, c'est la guerre. Il rompt. Ouais, non, c'est hardcore. C'est hardcore Ouais. Je oublié. Non, non, bah, c'est pas pareil ici, du coup. Oh Aïe. Oh, ça va ouais. J'ai fait une Oh, oh, Louis. oh ah, non, c'était puissant! Oh, hein. C'était tellement sourd comme ça, ça! va ou quoi? Ouais, ça, a du <rire> <défi> et... <rire> ça part au stage 2 là! Ok les gars! J'emmène vraiment dans nos pires peurs! La claustrophobie! La peine. Wow. As Louis Ménard qui se glisse là! Oh, le Bénard, je Il est en train de se faxer, mon pote. What je, je me transforme en enveloppe. <rire> je suis pas dans une bonne posture. Je, je suis pas bien là. Je suis pas dans une bonne posture, les. Oh, c'est moi. C'est trop stylé. J'ai envie de dormir ici tellement c'est stylé. C'est trop faire les tuyaux comme ça. Là, on est arrivé à un endroit vraiment très stylé. Il y a des espèces de stalactites un ouais, peu non, partout. Ok, donc là, on va tomber en arrière. Clairement. Allez, Chouk. Vais... Yes. Et tu et vois, Chouk, après, il faut passer dans le bloc. Petit... Quoi Juste là, là. Mais non. <rire> Oh les gars, c'est terrible. Ouais, moi ça me fait bader là. <rire> en vrai, là, là je balle, là. Bon bah, let's go, hein. on va partir là-dedans. Voilà, <rire> là, c'est tellement let's go. drôle. Oh, regardez, pas ah. oh, what oh. oh la vache. Ouais, le... What Mais attends, moi je peux regarder déjà trop. Il n'y a que ses pattes là, les gars. Ouais. What non, mais En vrai, là ça me fait bader. Bon, j'ai réussi à passer. En vrai, ouais, il faut vraiment passer dans rien du tout. Regardez le... ce genre de trou de souris. Oh, les gars, c'est ouais. Allez, Mat, ça va le faire. Passe... Passe bien, un... Ouais, balle. Ouais, si, en vrai fait, ça passe. Ok. Donc là, c'est clairement... C'est clairement le... Le truc du cauchemar, quoi. Un peu, ouais. C'est bon putain, de toute façon quand t'as passé les épaules t'as fait le plus dur. <rire> J'espère que vous êtes bien installés. Parce que nous on n'est pas bien installés. Ok. Je suis passé au stage 3 les gars. Vas-y viens, viens, viens. Non bah attends il y a Léo qui va. What Oh mec il y a Oh yes. Putain. peut tête la première. Ouais j'ai l'impression <rire> C'est trop fou ah. Ah. Ok Vous avez C'est trop drôle Ah ouais c'est hyper drôle Je suis passé crème et lui il a tellement poussé la basique qu'il faut qu'il passe une épaule après l'autre <rire> Après avoir fait l'autre petit trou, j'emmène les gars dans un truc encore plus serré on va voir comment il vont réagir, ça va être tellement drôle En fait c'est vraiment pas notre zone de confort ce genre de, de truc Félix à chaque fois il voulait nous emmener dans des endroits comme ça Et on a repoussé le moment jusqu'au jour où bah voilà, on a déménagé à Montpellier et... et on est à côté de ces grottes du coup il a dit allez les gars, allez les gars Du coup on y est En vrai c'est incroyable comme endroit Si vous êtes chaud, genre si vous nous dites dans les coms que vous êtes chaud, On se fait une nuit dans une grotte à un moment Ah ouais ah, oh ouais! Ah, pas sûr, hein! Ah, si, si, si! En fait, si, si! Ça peut être vraiment stylé! Mais en fait, ouais. ce qu'il y a, c'est que c'est serré pendant. Euh... Je sais pas, t'es obligé de passer au moins 4, 4 minutes dedans, je pense! Quoi? Moi, ouais, là, il me fait clairement mal J'ai hein. pas, genre, pas, pas envie de rester de... bloqué dans une grotte! Ce serait une mort nulle, en vrai! <rire> Félix, il va y aller en premier, comme ça, s'il y a un cadavre qui nous bloque, bah on le sait! <rire> moi, je suis pas. Je suis pas allé de c'est d'avoir vraiment les réacs. Allez, moi, j'y vais, c'est bon! <rire> Attends, là, faut aller en. la tête la première, alors que ça descend! Bon, oh, on mais putain, c'est Moi Je sais pas si on voit, mais c'est énorme! Ça fait trop peur! Je crèverai pas! Je crèverai pas ici, moi! <rire> <rire> Waouh! Il disparaît! <rire> <rire> je te vois plus! Ouais. Attends, avant, je le filme! Ouais, mais il mon fut qui s'enlève! Les gars, je <rire> en t-shirt! <rire> ouais, il y a des petits pi pieds qui. Les gars, What, What C'est tellement serré après What Attends, je un, un Ça le fait Jérém Ouais, c'est bien serré après quand même. Et le retour, c'est pareil Là, c'est vraiment tout petit. C'est vraiment tout petit, ça fait trop peur. Parce qu'il faut y aller la tête la première en fait. Ah, ah, <rire> C'est vraiment énorme de voir son pote qui est placé dans un petit trou là, c'est tellement drôle. C'est bon, je viens en route. Yes Waouh Ouais et ça puise de ouf, franchement la remontée ça épuise ça, wow. Bon le stage 5 là il me fait peur, vraiment il me fait, il me fait bader Ok les gars du coup là ça part en stage 5, on va voir, c'est pas sûr qu'on le fasse Parce que déjà le stage 4 il était assez compliqué, Louis germe sans pas réussir à passer <rire> Allez tu <okay>. plais <rire> Oh, c'est la fin <rire> là. en vrai tout le monde est mort, ça nous a fumé en vrai d'aller dans les petits trous. Et je crois que tout le monde a très très faim, du coup on va aller grailler petite pause et on y retourne. On a bien mangé là, ça régale, on est bien plein et on est prêt à attaquer une grotte où c'est vraiment que de la rampe tout le long. Oh no. Ça va être une demi-heure de rampe, ça va être incroyable. Je suis pas serein, <rire> mais ça part. Tiens, euh, Félix, fait comment Là, c'est vraiment le, le tout début, du coup, c'est vraiment easy. Euh, on peut être debout. Mais là, plus loin, il va vraiment falloir ramper, ça va être chaud. C'est part on va suivre euh, Félix et on va essayer de se faufiler dans les entrailles. C'est voilà, ah, vrai. vraiment hardcore, c'est un peu chaud. Ah, Félix. Ouais. Félix, Félix. Félix. Oh, ça va, il a l'air d'aller assez vite. Ouais. Ouais. Mieux sur le en fait, dos. les gars, ils sont tellement malins qu'ils ont oublié de charger les lumières. Du coup, bah, il <rire> y a deux personnes qui de ont pas de lumière. Oh, oh, Dieu. oui, oui, là, je commence à avoir la, la pression qui monte là. On est déjà de là depuis genre 3 minutes et on entend les gars, un par un, qui disparaissent dans un trou plus petit que, je sais pas, une chatière. Et ouais. leur ouais. voix, on l'entend de moins en moins. Ouais. Leur voix est de plus en plus étouffée. Ouais. J'arrive t'inquiète, Ah putain. Il y a un mec, ce qui un... Ah, mais là, je galère un peu, moi hein. là je commence à avoir du mal à respirer. Mais non, tranquille. Respire tranquillement. Ah, ça pousse un peu le mental, ça fait un peu peur, mais une fois que c'est fait, c'est trop drôle. Surtout de faire ça avec ses potes avec le là. Bon maintenant on s'attaque aux petits trou là. On est dans des espèces de petites galeries, genre on, on a l'impression d'être dans une fourmilière. C'est un peu flippant en vrai mais au final euh, on est tous ensemble entre potes du coup on kiffe et, ouais. et au final c'est une expérience de ouf. Okay. Faut vraiment il se pas rendre pas compte de, de la taille du bordel, genre là on est vraiment allongé. Il y a Mathieu qui est un petit peu plus loin là-bas. Et il y a Jérémy qui est juste là, à mes pieds. On est vraiment euh, à la queue le. Ça le fait mais. Moi je me suis foutu sur le dos en vrai mais après tu fais comme tu veux. Faut bien mettre une épaule avant l'autre. Ouais. Surtout là, là, ouais, il est chaud. Ouais, il passe bien. C'est n'importe ce qui se passe, franchement, c'est un truc de ouf. Là, c'est serré un peu. Regardez où on est, les gars, franchement, ça fait péter un câble. Et là, on va attaquer l'endroit le, le plus serré. Dans le petit trou. Le petit trou là où okay, on est passé Oh ah, putain est le abuse des... Bon les gars on attaque, le passage ouais, le plus sérieux Mon là, Félix s'est passé, il n'y a pas de raison que je passe pas ouais. Mais ça fait quand même chauffer coup. Coup. Là pour ce passage là il faut vraiment passer une épaule avant l'autre Sinon en fait je passe pas Ok C'est génial. En vrai ça va le faire les gars Mais oui ça va le faire Allez Matt. Ouais c'est là c'est Yes, c'est bon tu l'as, tu l'as en routine. En vrai c'est vraiment ça le truc tout plus bien. Ça le fait les gars oh. Ça le démarche, Ouais ouais ça le fait Faut okay, juste pas... pas se contracter Ok Là ça bloque un petit peu Attends. Au niveau de mon épaule Là ça bloque un peu je t'avoue Merde Attends tonton, je vais respirer. Ouais vas-y un peu voilà. Ouais, ouais, carré, ouais. ouais c'est fort, c'est fort ce que tu fais, Louis. Okay. Attends. Allez, ouais. mon bras, ok. Yes. Et en ah, fait, il -y. y a Shuka et Léo derrière. Et Shuka, il avait pas de lampe. Et Léo, il a plus de lampe là. La batterie, elle est... s'est épuisée. Du coup, faut que je leur envoie ma lampe. Mais ah, bah, C'est glissé, c'est tellement des barres ça. Yes. Yes. Ouais. Oh, yes. Oh, Oh, ah, oui. Ça le fait, Louis Regardez dans quoi il se peut Ouais, oui, oui. <rire> What non, t'inquiète, reste euh, tranquille. Hein. Yes, ouais, on va passer sur le côté. Yes, Louis. Ah non, c'était pour moi avant. Produit, ouais, n'importe. Hein. Ah, c'est chaud c'est chou, ouais. ah, Allez, Jérémy. la naissance de Jérémy, une deuxième fois. <rire> <rire> oh, j'ai chiné tellement de fois cette journée. Ah, allez, allez. Que, ouais. Mais en vrai dans le petit conduit là de fourmis. C'était kiffant. Mais à un moment j'ai bugué ouais. parce que je me suis dit si là on passe pas et qu'il y a les autres qui sont en train de venir, ouais. on fait comment pour partir ouais, c'est.. Ouais. A... Eh, une putain d'expérience. Honnêtement, euh, moi, même nous tous on avait ouais. un peu peur de ça, on était pas. On était sceptiques. On était très sceptiques. Et en fait, euh, bah vraiment, c'est le genre de truc qu'il faut essayer. Parce que tant que t'as pas essayé, tu peux pas savoir la sensation que ça fait. Mais oui. Honnêtement. C'est très. C'est indescriptible en vrai parce que c'est pas commun du tout, mais c'est très agréable comme sensation. Et... Bah en vrai, c'est pas très agréable d'être coincé dans un trou. Le vrai truc vraiment agréable, c'est de surmonter sa peur parce qu'au ouais. final, tu sais que ça va bien se passer. Ouais. Et au final, t'explores l'entre de la Terre. Il y avait un sas, on aurait dit un vagin géant. Et oui, tout le monde a revécu sa naissance là, je pense. Ouais. Au début, ça fait grave badet mais une fois que t'es dedans. Bah en fait t'es parfaitement conscient de ce que tu fais, ouais. tu rampes et genre ouais. c'est normal. Hein. Genre parce qu'il y a des endroits tu te dis mais bah, en fait je peux pas faire demi-tour ici. Ouais. Du coup si jamais je peux pas continuer d'avancer, bah je suis foutu. Bah non si je peux faire une petite confession. Merde, il faut juste j'ai ça là. Ok, let's go! Let's go on est arrivé! On va pas en ouais, baignade hey, mec ça part en grosse baignade on a vu qu'il y avait une rivière juste en dessous. Ça va être la délivrance. Oh je suis tellement content. Ah, c'est cool en vrai. J'ai En vrai j'ai badé moi. Moi moi aussi j'ai badé. Les gars j'ai full badé. <rire> en vrai. J'ai tellement eu peur. Tu peux dans aller où ouais, À un moment j'ai respiré tellement fort. Ouais, je... ouais mais de coup. <rire> putain ça fait trop peur. Hein. Putain. Ah ouais non je vais pas me faire. Yay c'est une ah. Yeah Ouah wow, en vrai c'est physique ah, quand yes. même cette grotte ah, je me sens Faut bien. ramper fort <rire> Yes, ah je me sens trop bien Yes okay. Les gars on a affronté notre peur Yes, oui Attends, bienvenue Ouais c'était trop bien, on a pris trop trop de plaisir dans les grottes Et maintenant on a vu une rivière on peut pas s'empêcher d'aller se baigner On va se nettoyer un peu, ça va être trop cool oh, Comment ça va partir direct Oh yes Oh yes Oh, oh, oh, oh non oh, <rire> What the fuck <rire> Oh, oh, oh <rire> Full plaisir. Ça ça peut non. que faire du bien après <rire> après tout ce qu'on a fait. On se sent un peu encrassé parce que on a de la boue partout sur nos vêtements tout ça. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo, on espère que vous avez kiffé, en tout cas, nous franchement c'était une super expérience, ce petit combat contre la claustrophobie, on va faire pas mal de défis comme ça, vu que maintenant on habite à Montpellier, et du coup il y a pas mal de trucs qui nous tortent. Et d'ailleurs si vous avez des défis à nous proposer, en vrai on est grave preneur, on a envie de tester plein d'expériences bah, comme la spéléo, c'était vraiment cool. Et on a plein de trucs à découvrir, du coup, euh, faites-vous plaisir en commentaire. J'avoue, franchement, si vous avez un truc en tête, vous avez un daron qui fait euh, du parapente ou quelque chose, nous, on est trop chaud pour tester plein de trucs comme ça. On se dit à dimanche prochain. Ciao